Sur ma chaîne Eden Gaming, aujourd'hui nouvel unboxing. Ça faisait longtemps. donc Là, on va sortir euh, le... oui. les choses et les moins. intéressantes c'est lui. Plus... La plus grosse chose. On regarde pour la fin. Non, en fait. ça, le moins intéressant sérieux. Là on regarde les... les plus intéressants pour la fin quand même. Oui. Ouais. Non, le moins intéressant. À part ouais. un mot. Je sais moins rêver les gens. Ça peut moins arriver quand même, parce qu'il y a des choses qui arrivent qui vont trop bien. Je suis un fan de Pokémon de mon fan. Tiens d'ailleurs, hop, ouais, je vais enlever l'étiquette mais plus tard Et Batman, hop, bye bye, bon, plus tard. un autre, plus tard. autre jour Un autre Pokémon, partenaire Pokémon. Pokémon Un autre Pokémon Donc attendez, je vais l'ouvrir quand même Ciseaux nous. Non, il n'y a pas de con. <rire> okay. Voilà. Eh, hey, pas les doigts de sales dedans, il va y avoir le Corona après. <rire> je vais voir dedans. Je pense que tu les connais bien tous. Là, il y a vu le bizarre. Oui, je les connais tous. Là, c'est Arco. Là, c'est Tortipousse. Là, c'est J'ai Jean Mignon et. Ah mince. <rire> Lui là. Euh, mouski, non, c'est... Ah non, c'est lui, non, ça ah, le machin, là, c'est bleu. Comment il s'appelle lui Je le sais. Eh bah... ben... Non mais lui, c'est pas du tout, lui. C'est pire. Je pense qu'il faut en tirer. Non. Ah mais vous savez, dans les commentaires dites moi, j'ai un trou de mémoire. Non, tu vas me dire d'abord c'est lequel euh, que tu préfères. Mmh. Jordan, il préfère tortipousse. Et vous, c'est lequel que vous préférez Moi, le mien, c'est Arco. Parce que bah à sais pas, il est classe si je trouve. Moi les autres ils sont pas moi aussi. Par contre il est mort. Voilà pour ça. Objet suivant. <rire> Donc là on regarde les objets plus intéressant. Gaming On regarde les gaming. Qui l'a vu le film Parce que c'est a film. Et tu veux le présenter veux. Et, Je vais même pas regarder dedans. Là, je... Ça se trouve c'est tout rayé, ça marche pas. C'est d'occasion. Hein. Bon c'est bon. Et ben les amis, ça on fera ça, on fera un explay là-dessus prochainement. Donc euh. Les... Ça, voilà. Et il tombe là dans le Là on passe au plus gros objet de la vidéo. Et le plus intéressant c'est un plus gros que j'ai C'est-à-dire que mes Pokémon, et puis mon jeu, il n'est pas intéressant. Tata voyez je ce que c'est. Mega drive. Donc pas la voilà, Mega drive des années 90, c'est hein. la remasterisation. Et voici derrière, sinon ça se présente. On va ouais, ouvrir. Je sens l'étiquette là qui se balade sur ma tête. <rire> pour le moyen ah, bah, Vas-y, hein, le prouve oui. On va laisser le prouffer J'ai ouvert tout le de Il y a l'habitude C'est tellement tout, tout, tout sur la taille je vous dis Et voilà. <rire> Une, a une manette Avec des piles Donc, Voilà, petit peu là On met un Les cordons Et... Il y a deux manettes Tu mets pour les Oui <rire> Les cordons pour manger la console et ouais, c'est du carton. On s'en fout du carton. Alors, oh, je vais peut-être garder la boîte. Oui, il faut la garder plus là Il faut garder comme ça. C'est le spectacle de balade bon, je vais les Attendez, je regarde des jeux juste comme ça. Alors, tu veux dire le... quel genre de jeu il y a Le plus connu, c'est Sonic. Et donc, donc, à... Le Mega Drive est bien connu pour le Sonic. Il y a 5 Sonic, 5 Sonic différents. Donc, il y a le Sonic Pinball, Sonic. 25ème anniversaire euh... de Sonic. Oui, c'est pour le ça qu'il y a longtemps. Sonic et Knuckles. C'est y en a autant. Sonic the Hedgehog Hog. <rire> J'arrive à le dire. C'est-à-dire fait ah, Compatible avec les <rire> jeux. Par contre, c'est la compatible mais avec mais les jeux. mais c'est en ça. Non que ça c'est sur la PS1. En il n'est pas compatible avec les jeux PS1. Voilà. Ouais, là. C'est grand tout ça. Il y a Sonic 2 et Sonic 3D. Alors moi je connais que Sonic. Bah, le 1 et le 2 et le 2, j'ai connu connais. Moi ouais, je connais aucun Sonic. Ah oh bon? Bah, d'accord! Parce que moi, je disais tout sur euh, oui, et puis j'avais sur oui, mais C'est le tout dernier Sonic que je connais. Enfin, les sorcières Sonic. Bon. Et, et ah, va, il je va lui faire sa culture. Alors, les autres, c'est des jeux de combat que je connais beaucoup. Oh, toi, c'est fouillé? Oui, il y en a d'autres. Ah, il y a, il y a Alex Kidd, j'adore Alex Kidd. C'est quoi ça? Un jeu. Par contre il est dur. Je vais faire la switch aussi. Donc je vais vous ramener les manettes. Mais je déchète. Tac. Je vais passer celle-là en deux. En joueur deux. En un. Et en joueur un. Tu vois les gros boulons là. T'as commencé une pierre, c'est bon, -ce je n'ai pas l'habitude de faire beaucoup de Bah ouais. Et, on va pas mal, il y a et voilà, l'unboxing est terminé. <muches>